Salut tout le monde, c'est Luthor. Bon les gars, ça date, hein. ça date de ouf. Mais ouais mais les gars c'est pas de ma faute. Il se passe rien, il se passe rien. UFL, c'est silence radio. Même si j'essaye d'avoir des petites infos euh, par rapport à ce qui se passe euh, du coup bah en Ukraine et qui a un impact forcément sur les studios qui se trouvent en Biélorussie et donc sur le jeu. Donc ça, je suis sur le coup. Il y aura une vidéo très bientôt, j'espère. Mais aujourd'hui, on va parler d'e-football, parce que c'est pas football on n'entend plus parler Konami par rapport à ça, mais on entend plein de rumeurs. Et aujourd'hui, messieurs, dames, c'est le retour tant attendu de... L'inspecteur Lulu <rire> Et oui, chers amis, parce qu'il y a une rumeur qui est apparue. Il y a quelques jours, bah figurez-moi, figurez-vous, enfin figurez-moi aussi, figurons-nous que j'ai mené l'enquête, l'inspecteur Lulu est toujours sur le coup, et je vous ai décoté des rumeurs, toutes fraîches, mais qui contredisent euh, ces rumeurs-là, enfin bref Là, tu comprends rien, mais tu vas comprendre. T'inquiète pas, ça va être très clair. Donc, c'est parti pour la vidéo. Et tu vas voir qu'il euh, va y en avoir euh, pour tous les goûts. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, tu t'abonnes, tu likes, tu mets un commentaire, tu m'envoies de l'amour, tu m'envoies du love, comme euh, Jean-Claude Van Damme le dirait si bien. Un plus un égal... Deux. Non. Alors, la dernière rumeur toute fraîche qui a fait bondir les euh, centaines de millions, de milliards de fans e football et de PES... Elle vient de notre ami Renan Galvani. Renan Galvani, si vous ne le connaissez pas, c'est un YouTuber, Twitos brésilien, qui a toujours plein d'infos de ouf. Alors, là, tu vas te dire « Ouais, moi ouais, c'est des rumeurs. » Non, non, non, non. Attends, là, on ne parle, parle pas de Jean-Michel qui te sort une rumeur comme ça au pif. On parle d'un mec qui, depuis 2-3 ans qu'il est apparu, je crois que c'était PES 2020, à chaque fois qu'il te sort une rumeur, bah en fait, elle est vraie, tu vois. C'est euh, 90-95% euh, du temps. Donc moi, je me suis dit au début, bon on, on surveille, tu vois. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pratiquement tout le temps vrai. On s'est posé des questions, on a fait notre petite enquête. À mon avis, il a un très bon rapport avec un mec de chez Konami, de l'antenne d'Amérique du Sud. Parce que ces infos, il les a avant. Certaines personnes, certaines sources que j'ai, qui sont pareilles. Un peu dans ce milieu-là, tu vois. Donc c'est très très très bizarre. Donc voilà, une info et on va dire une source qui est très fiable, même si euh, c'est jamais sûr à 100%. Alors notamment pourquoi Parce que là tu vas te dire, ouais, mais s'il a des sources directes de chez Konami, pourquoi des fois il se plante Je vais vous expliquer un truc, les gars. Chez Konami, ça peut changer au dernier moment. C'est-à-dire qu'ils peuvent décider d'un truc. Et une heure avant de le révéler, ils peuvent changer. Je sais, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé quand, à l'E3 2019, on y était pour suivre la sortie de PES 2020 et ils nous avaient annoncé euh, le reveal gameplay euh, à une certaine heure. Une heure avant, ça a été retardé. Euh, une demi-heure après, ça a été réavancé. Enfin, chez Konami, c'est jamais sûr, même quand ça vient du grand patron. Tu vois Donc forcément, les rumeurs, elles n'ont plus, elles ne peuvent pas être tout le temps sûr. Donc, voilà, je reviens euh, à nos boutons. Qu'est-ce qu'il nous dit notre ami Renan Il nous a dit que la rumeur, la dernière rumeur, dit que eFootball 2022 entre guillemets serait retardé et sortirait, tenez-vous bien à vos slips et à vos chaussettes, au deuxième semestre 2022. Ah, c'est marrant, ça me fait pas mal. Donc, deuxième semestre pour ceux du fond qui ne suivent pas. Euh, un semestre, c'est six mois. Ça veut dire que c'est à partir de juillet. Juillet, il n'y a aucune chance qu'il sorte un jeu. Il n'y a aucun jeu qui sort en juillet. Fin août, c'est arrivé quelques fois. J'ai lâché un, un mollard, mon frère. Le truc, si tu te le prends dans la gueule, tu te noies. Septembre, c'est... Donc, tu vois, là, on... ça pue. Ça pue. j'avoue sa rumeur, ça pue. Cependant Sauf que l'inspecteur Lulu, bah, lui aussi, il a mené son enquête. Lui aussi, il a été voir ses sources. Tu vois, ses sources mystérieuses. Bon, bah, Luthor, c'est quoi tes sources, frère Si c'est des sources, je vais pas te le dire. Tu vois, c'est faux. Eh, hey, les gars, des fois, réfléchissez un petit peu. Donc, je me suis renseigné, j'ai été voir, tac, tac, tac, tac. Bah, moi, j'ai pas du tout euh, ce même son Tiens, Tu vois, quand Renan sort euh, une rumeur et que moi, j'ai la même rumeur, très, très, très crédible. Quand Renan sort une rumeur et que moi, j'ai pas la même, bah, il y en a forcément un de nous deux qui, qui va se tromper, tu vois. Et c'est possible que ce soit moi, mais là, j'espère pas. Parce que moi, ma rumeur, elle dit quoi Elle dit que le jeu, comme c'était prévu, sortira au printemps, Plutôt avril-mai, donc tard, tard au printemps, mais sortira au printemps. Donc moi, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Encore une fois, c'est une rumeur. Ce n'est pas une info sûre, c'est pas une info officielle, c'est une rumeur. Mais tu vois, ça me perturbe parce que moi, j'avais cette rumeur. Lui, il sort celle-là. Alors, s'il y a autre chose qui est possible, c'est que lui, il est l'info avant et que moi, dans quelques temps, dans quelques jours, pourquoi pas, bah, j'ai cette même rumeur qui me revienne de mon côté Auquel cas, bon bah là, je serais déjà dégoûté, parce que forcément, deuxième trimestre, moi j'en ai marre, j'ai envie d'avoir un jeu de foot, tu vois, j'en ai marre, mais bah en plus, voilà, de me tromper, je m'en bats les couilles, mais c'est juste que j'ai envie qu'ils sortent vite, donc moi ça m'arrange, si euh, j'ai raison, mais je m'en fous, je vais pas dire, va ah, tête à tort. Et je... non, on n'est pas là, Eh hey, les gars, on n'en est pas là, on n'en est pas là, on n'a pas 12 ans, on a, on a d'autres problèmes avec ce jeu de foot que se bagarrer là-dessus. Mais je voulais voilà, je, vous, ai, je voulais vous en parler parce que je sais qu'il y en a plein. Forcément, ils sont dégoûtés. Et ça, bah, je comprends tout à fait. Moi, le premier, parce que j'aime pas eFootball, mais j'attends la version 1. J'attends la version 1 qui sera un nouveau jeu. Je vous rappelle, hein, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a une autre rumeur, je vous en avais parlé, et notamment on en parle, on parle de toutes les rumeurs sur Mardi Débat, hein, tous les mardis, sur la chaîne Twitch et en rediff sur ma chaîne, donc n'hésitez pas. Vous pouvez même la regarder, euh, la mettre dans la voiture juste avec le son, comme un podcast, parce qu'en fait, voir nos gueules, ça n'a pas d'intérêt, peu d'intérêt, même si physiquement, c'est vrai que ça fait kiffer quand même. Donc la rumeur dit qu'il reviendrait, euh, il y aurait une refonte déjà complète du jeu, aussi bien au niveau de la DA, de la direction artistique, des, des, des graphismes et surtout du gameplay. Donc ça, ce serait plutôt cool pour ceux qui n'aiment pas le football. Après, bah pour ceux qui aiment, bah ils se réadapteront, tu vois, je ne m'inquiète pas. Mais voilà, donc ça, c'est plutôt cool et un éloignement avec la version mobile, en fait, ils reséparerait un petit peu console PC, mobile, ce qu'on attend euh, tous, les joueurs euh, console PC. Donc voilà, ça c'est une deuxième chose. Mais la rumeur de Renan, donc elle est crédible, hein, et si euh, le jeu sort effectivement que deuxième semestre 2022, ce serait, dans ses explications aussi, ce serait parce que en fait, ils veulent sortir le jeu sur Unreal Engine 5, voilà. Donc là, c'est pas du 5 pour l'instant. Donc ils veulent faire cette mise à jour-là qui leur demande un petit peu plus de temps, et pour vraiment, j'espère nous mettre une claque au moins visuel. Tu vois. Donc voilà les gars, j'avais envie de vous parler de ça. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais vous, vous me connaissez quand il n'y a rien à dire. Bon, je me tais en ce moment. Je joue à Horizon et j'ai hâte de, de terminer Horizon pour attaquer et pour enchaîner sur Elden Ring qui m'a l'air incroyable. Et puis, je suis toujours à fond dans les cartes studio. Voilà, c'était le petit instant euh, Luthor. Mais j'ai tellement hâte les gars, parce que ça aussi, j'ai tellement hâte de reprendre les lives sur Twitch, sur un bon jeu de foot. Ou bon, en tout cas, un jeu de foot qui me fasse kiffer. tu vois Donc, euh, UFL ou euh, il football, peu importe. Ou les deux, ça serait encore mieux. Mais voilà, j'ai envie de kiffer en live avec vous. Mais pour l'instant, il n'y a rien à live. Donc, bah, je l'ai. Voilà, c'était Luthor, je fais des gros bisous. Ciao les mecs